Bon, le commerçant a dit que je vais retourner moi-même mon vélo chez le fabricant pour la réparation. Comme si j'avais juste ça à faire. Je vais devoir payer 20$ pour l'expédition, puis 30$ pour la réparation. J'ai bien essayé de chialer là, mais on a lu la clause de la garantie sur le site internet du fabricant. Puis c'est vrai. Le transport est au frais de l'acheteur, puis les pièces sont couvertes, mais pas la main-d'oeuvre pour le réparer. Franchement. Fait j'ai dû payer 50$. Et le commerçant m'a bien confirmé que même si j'avais pris la garantie prolongée, ça aurait absolument rien changé.